Salam tout le monde, donc là je vous retrouve pour ma toute première vidéo donc euh, ça va être un Joe My Life alors qu'est-ce que ça veut dire bah ben, en fait le concept il est assez simple c'est que je vais dessiner ma vie et je vais vous raconter un peu comment j'ai fait pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui c'est-à-dire à devenir une designer on commence par le tout début donc le commencement euh, je m'appelle Agère et euh, je suis née dans un pays qu'on appelle l'Algérie donc euh, je suis née en fait, dans une toute petite ville, à l'Est, qui s'appelle Gallant. Une très jolie ville au passage. Mais j'y ai pas vécu parce que quand j'étais toute petite, mes parents ont décidé de déménager et donc ils sont allés habiter ailleurs en France. Inutile de vous dire que quand je suis arrivée en France, eh ben, on a un petit peu fait le tour du pays. Donc d'abord on habitait à Lyon, ensuite Apt, ensuite Bourges, et puis Rebelote, on est revenu à Lyon. Donc moi, je suis née dans une famille... Euh, nombreuses, ouais. Donc, on était sept personnes, deux parents, cinq enfants. On était une famille nombreuse, mais franchement, pour tout dire, on était une famille heureuse. De, de mon enfance, je garde que de très très bons souvenirs. Donc, mon père, ma mère, Zine, moi, ensuite Safia, Maria et Elis. donc quand j'étais plus jeune, en fait tout allait très bien, il n'y avait que du bonheur, on habitait dans le sud donc forcément il y avait beaucoup beaucoup de soleil et puis on s'éclatait quoi. Mon grand frère et ma petite sœur, on était très très proches tous les trois, un peu comme des inséparables. Et franchement on s'est très très bien, musique quand on était plus jeune. Maintenant, je vais vous raconter un passage assez spécial de ma vie, et c'est donc l'école. Donc pour commencer, quand j'étais en maternelle, j'ai adoré le dessin. Ouais, j'aimais dessiner, j'aimais la peinture et tout ça, enfin toutes les activités manuelles qu'on faisait. J'aimais bien la récré aussi, mais ça comme tout le monde. Et puis ma hantise, par contre, c'était le découpage, c'était mon premier gros traumatisme tellement j'en ai pleuré. Et puis le second traumatisme qui est vraiment pas cool du tout non plus, c'était la transformation. J'ai porté des lunettes, ouais j'avais des problèmes de vue donc le avant après était assez catastrophique. Mais bon, ensuite il y a eu la période collège, donc au collège ça allait, ça allait encore on va dire. Euh, c'était plutôt cool, sympa, parce qu'il y avait les copines, et puis il y avait ma petite sœur Safia aussi, avec qui on s'entendait très très bien. Je me souviens avoir écouté énormément de musique et surtout du rap, mais ce que je détestais le plus quand j'étais au collège, c'était la lecture, surtout que c'était imposé en plus. Et puis, en détestant la lecture, bah, j'ai fini par détester l'école, et alors là, c'était la grosse catastrophe quand je suis arrivée au lycée, parce qu'au collège, encore ça va, j'avais des bonnes notes, mais quand j'étais au lycée... Rien n'allait plus, il y avait un gros problème, avec plein de questions, et à force de me poser plein de questions, j'ai trouvé une réponse, donc une solution. Et c'est à partir de ce moment-là où je me... je me suis rapprochée de ma religion, j'ai porté le voile. Mais bon, euh, d'un autre côté, ça n'allait pas du tout au niveau des cours, et j'avais des très très mauvaises notes, et mes parents étaient vraiment en colère. Alors, ils se demandaient pourquoi, mais moi, en fait, j'avais mon explication. J'étais dans mon monde, en fait, j'étais dans ma tête, j'étais dans mes rêves, j'étais dans ma bulle, et ça, ils le voyaient pas. Et puis, surtout, que tout le monde allait au lycée, mes parents commençaient vraiment à s'inquiéter à partir du moment où j'ai commencé à sécher les coins. Donc là, j'allais plus en cours, mais ça, c'était pour des raisons assez personnelles. Et puis j'ai fini par obtenir quand même mon diplôme du bac, et là j'étais contente. En fait c'était plutôt mes parents qui étaient vraiment contents. Et puis là ça m'a ouvert les portes pour une nouvelle vie, donc c'était direction la fac, et là franchement la fac c'était super. Même si les matières au début j'étais détesté puisque j'étais en pharmacie, mes parents voulaient absolument que ce soit le domaine médical, donc j'ai refusé, j'ai tout laissé tomber, je suis allée en anglais. C'était bien l'anglais, mais euh, c'était pas fait pour moi. Et ensuite, il y a eu l'école d'art. Et là, c'était vraiment le top. Je me suis éclatée. J'ai appris plein de trucs. J'ai découvert plein de choses que jamais j'aurais découvert ailleurs. La photo, je suis retombée amoureuse du dessin et de la peinture. Et ensuite, j'ai aussi découvert tout ce qui, était... ah, qui avait un rapport avec la mode, qui me servira pour plus tard. Puis la déco l'architecture d'intérieur, bref, tout ce qui a un rapport de près comme de loin avec le design et donc forcément tout ce qui a un rapport avec l'art. Et puis il y a un moment où j'ai eu besoin de changer, donc je me suis remise en question. J'étais pas bien à cette époque et pour tout vous dire, eh ben, je me suis tournée vers ma religion encore une fois. alhamdulillah, ça a vraiment été l'expérience qui, on va dire, m'a sauvé la vie à partir de ce moment-là, je me sentais beaucoup mieux. Euh, j'ai commencé à travailler ensuite, donc ironie du sort, je me suis retrouvée dans une école, moi qui avais toujours détesté l'école. Et au final, entre-temps, pendant ma remise en question, j'ai appris à aimer la lecture. Et comme je vous l'ai dit, j'ai appris à re-aimer le dessin, et du coup c'est ce que j'enseignais quand j'étais à l'école. Et puis ensuite, je suis atterrie dans un collège, parce qu'à l'école, je ne m'entendais pas trop avec euh, mes collègues. Mais ça, ce sera pour deux ans uniquement, avec une équipe formidable, plein d'élèves que j'aime énormément. Et euh, enfin, bref, c'est une super expérience. Mais je ne vais pas m'arrêter là. En fait, j'avais un projet dans ma tête. Et du coup, je l'ai décidé de le concrétiser. Je suis devenue hijab designer. J'ai ma propre marque de foulard, donc, que j'ai appelée « Scarf and Veil ». Donc ça marche super bien pour Scarf and Veil. Et à côté, j'ai décidé de partager mon expérience avec les autres. Donc je suis devenue hijab blogger et tout récemment hijab youtuber. Et ça avec plus de 15 000 likes sur la page Facebook, c'est juste le top. Vous me suivez partout sur Facebook, sur Tumblr, Instagram, Youtube, etc. Et puis là franchement, il n'y a qu'un seul mot à vous dire, c'est merci parce que tous les rêves que j'avais dans la tête quand j'étais ado et que j'ai détesté l'école bon aujourd'hui, ils sont devenus réalité et c'est grâce à vous. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. Salam.